tout le monde, salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette recette, on aura besoin d'un bol, euh, d'un pot en verre comme ça, dans lequel on va ajouter de l'eau chaude, de pour stériliser et débarrasser le bol de tout ce qui est salité et bactéries. C'est très important et vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, je n'hésite pas à bien secouer l'eau dans le verre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que... Je vais bien le sécher avec un papier et bien sécher aussi les bords ainsi que le couvercle car on n'a pas envie qu'il y ait de l'eau dans cette recette. C'est une macération, il faut absolument éviter de l'eau aussi minime qu'elle puisse être. Ensuite, on va prendre les feuilles de laurier qui éliminent les pellicules et empêchent la chute des cheveux et favorisent aussi par conséquent la croissance des cheveux. Et le deuxième ingrédient, ce sont les baies de goji. C'est un très bon anti-inflammatoire du cuir chevelu. Protège aussi contre les UV, hydrate et assouplit. Ensuite, on va utiliser le poivre rouge qui a une action antioxydante et donc va favoriser la pousse parce que ça agit sur le cuir chevelu en favorisant la circulation. Ensuite, on aura le thym qui est riche en fer quand il est sec. Il est bon pour le volume. Il tonifie les racines et prévient la chute des cheveux. Et comme dernier ingrédient, on aura le basilic qui est très, très efficace contre la l'alopécie et la chute saisonnière dans les saisons comme les transitions du printemps et tout. C'est bien. Donc ensuite, voilà, j'ai déposé mes ingrédients au soleil. C'est très important que tous les ingrédients soient secs. Quand on fait une macération, il faut que tous les ingrédients soient, soient secs. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, sinon ça va entraîner la prolifération des bactéries. Donc, après, euh, je découpe les feuilles de laurier, comme euh, tu peux le constater. Je les découpe en très petites feuilles. Une autre option serait de les piler dans un petit pot, un petit mortier, de les piler pour les rendre un peu en poudre. Donc, découper ou piler, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est que ça ne soit pas en grosses feuilles comme au départ. Ensuite, j'ajoute euh, mon poivre rouge et les baies de goji j'ajoute aussi par la suite euh, mes feuilles de basilic bon je dois dire que ici j'ai pas mesuré les quantités les quantités vraiment sont aléatoires ça dépend de du goût de chaque personne comme tu peux constater j'ajoute au hasard j'ajoute et je rajoute sans vraiment tenir compte de la quantité d'une quantité particulière donc voilà Donc voilà tous mes ingrédients dans le pot que j'ai ajouté. Maintenant, je vais passer à l'huile. Je vais ajouter de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est la meilleure huile quand vous voulez faire les macérations parce que c'est une huile qui ne s'oxyde pas facilement. Et j'utilise l'huile d'olive IGP. L'huile d'olive IGP, c'est une huile qui signifie... IGP signifie Indication Géographique Protégée. Généralement, les produits IGP sont de meilleure qualité. Donc moi, je fais l'effort d'avoir toujours l'huile IGP parce que beaucoup d'huile d'olive qu'on a sur le marché sont mélangées. sont pas de bonne qualité. L'huile IGP est la meilleure huile que vous puissiez trouver sur le marché. Donc là, malheureusement, c'était fini. Et j'ai dû une autre bouteille d'huile qui cette fois ci est de qualité moins euh, plus basse que l'huile igp et que j'ai ajouté à la fin pour compléter mon mélange parce que j'avais besoin que le mélange remplisse totalement le bol je voulais pas que le mélange se limite euh, à moitié ou alors ne soit pas totalement plein donc je vais rajouter l'autre huile comme j'ai dit pour que ça remplisse quand même et atteigne un certain niveau je vais bien le fermer et tout et par la suite ce que je vais faire c'est que étant donné que je voudrais qu'il soit avec un contact avec le soleil mais un contact qui est très léger je vais le mettre dans un sachet comme ça pas en plastique parce que le plastique ça chauffe beaucoup un sachet en carton en papier, comme tu peux constater dans la vidéo, je vais bien le positionner pour qu'il ne tombe pas. Et ensuite, je vais le déposer à la fenêtre. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait toutes les fois où il y avait du soleil. Je rappelle que j'ai fait cette préparation le 17 mars. La précision en vaut la peine parce que c'est une préparation qui a duré un mois. Quand vous faites les macérations et que vous voulez vraiment que la macération soit efficace, il faut qu'elle dure au moins un mois pour pouvoir extraire tous les principes actifs de tous les ingrédients que vous avez utilisés dans la recette. C'est très important. Si vous faites une macération une deux semaines, ça ne sera pas efficace. Donc, aujourd'hui, là, on est le 17 avril. Je secoue un peu mon bol et tout. On est le 17 avril, donc ma préparation a fait exactement un mois. Et je vais verser l'huile dans un, dans un tissu pour filtrer. Vous pouvez utiliser un papier filtre ou alors un vêtement que vous ne portez plus. Et vous filtrez votre huile pour enlever tous les extraits. C'est mieux de filtrer dans un papier filtre parce que vous allez presser. Toutes les plantes toutes les épices que vous allez utiliser dans tous les extraits tous les actifs vont être pressés dans l'huile et après je vais simplement transférer dans un bol en plastique comme ça et je rappelle que quand vous le transférez dans un bol en plastique évitez qu'il soit exposé à la lumière il faut le garder dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière donc moi cette huile je vais l'utiliser comme bain d'huile après le lavage donc dans cette dans cette vidéo Là, je suis en train d'appliquer, quand j'ai déjà lavé mes cheveux, j'ai lavé mes cheveux, j'ai appliqué mon livin et tout, j'ai laissé, euh, laissé un peu, j'ai en fait débarrassé un peu mes cheveux de l'eau. Et là, j'applique mon huile sur mon cuir chevelu, j'applique généreusement sur mon cuir chevelu parce que c'est une huile qui va vraiment activer la pousse parce qu'elle a été bien macérée, donc elle contient vraiment tous les nutriments, tous les arômes. Elle a absorbé tous les principes actifs qui ont été qui sont qui étaient présents dans tous les ingrédients que vous avez vus au départ. Voilà, je l'applique bien sur toutes les parties de mon cuir chevelu et par la suite je l'applique aussi sur mes longueurs. J'applique et je masse bien. Je conseille de faire régulièrement les macérats personnellement j'aime beaucoup les macérats depuis que j'ai découvert les macérats c'est toujours ce que je fais quand je veux faire mes huiles il faut dire que une huile que vous appliquez directement sur les cheveux et une huile que vous avez utilisée en macération avec des plantes des herbes n'auront pas les mêmes propriétés l'huile que vous allez macérer sera toujours plus efficace et agira beaucoup plus sur vos cheveux. Elle favorisera beaucoup plus la pousse qu'une huile simple. Donc il est clair que une huile d'olive que j'utilise simplement sans macérer avec des plantes sera moins efficace qu'une huile d'olive qui a été macérée pendant 3 à 4 semaines. Donc voilà, j'ai bien appliqué sur mes cheveux, j'ai fait mon massage capillaire et voilà le résultat que ça donne. Mes cheveux sont bien nourris. C'est une huile qui va bien nourrir vos cheveux, les protéger et les faire pousser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.